Peuple Guadeloupe, Guadeloupéen, hier soir en TRCHU là, avait ministre là. En TJA, la semaine passée, il y a vrai que ça était grave. Mais ça en vrai hier soir, plus grave encore. Ça alarme. En vrai, des vieux mouns qui souffrent, des madame qui sont en vrai, des jeunes qui souffrent. Et toutes ces mouns là, c'est des Guadeloupéens, ces hommes, ces femmes, ces jeunes guadeloupe nous avons dit panique pas Covid, mais nous avons dit que le CHU est rempli et nous avons juste changé les urgences à cause de la Covid. Et nous avons des médecins qui ont fait de manœuvre contre Covid Covid, qui ont des urgences avec le Dr. Delphine Delta, le Dr. Porte Cop, le Dr. Jari, le directeur côté long pour nous faire ça porter contre la Covid. -19. Qui a compris que les médecins font fait un choix entre des malades parce qu'ils n'y ni pas suffisamment liés en réanimation, qui gens nous peut comprendre qu'il y a déménager des services pour mettre d'autres monde en réanimation, ça can montrer nous toutes que nous remercier yo parce qu'il y a eu Kagoumé, merci fait nous prendre responsabilité en nous. Oui, avant de qu'attendre ni Covid a donc ouvert ni Covid pas là, jou, nous jour tout, nous toutes, nous nions famille, nous nions voisins. Nous des collègues qui malades avec Covid et toutes ces monasas, c'est des petits Guadeloupéens. À part Timouna Macron, à part Timouna Leconte, il n'y a pas Timouna a penser des présidents. C'est nous-mêmes, c'est famille en nous-mêmes. Et Covid pas seulement rend monde malade, nous qu'avrez ni mort. avant de quitter grand maman, grand papa. À présent c'est papa, à présent c'est maman, à présent c'est frères, c'est sœurs. Et c'est papa, maman qui commencent à petit à yo. Si on a dit ça, c'est parce que ça grave. Et ces médecins-là qui expliqué que d'ici -si semaine prochaine, ce n'est pas 10 pas 15 morts qui est cani, pas en Guadeloupe. Je peux imaginer autres. Donc c'est pour ça faites nous prendre conscience à ça. Arrêtez de panique Covid. Arrêtez dire qu'elle nous pas qu'à vacciner. Arrêtez qu'elle nous ni Covid. Nous qu'à continuer si vous Nous qu'à continuer à, à faire cause. Leur ni Covid, rete à Kazao. Leur CK Contact, rete à casa. C'est le rôle en moi, en tant que responsable politique, en tant qu'élu, en tant que engagé gagé, de prendre responsabilité en moi. Et dit, en ça. Dit, en moi, de faire nous prendre responsabilité en nous. Parce que, quel qu'en soit ça, qui a dit, concernant vaccin là, je dis, c'est la jodijou, celle solution qui nie. D'autres pays montrent, d'autres côtés, nous vrai ça qui marche. Donc c'est pour ça aussi, au niveau à la Guadeloupe, faites-nous vacciner nous. Nous ne pouvons pas parler de remettre razier, Nous pouvons continuer pour remettre razier, nous, tout nous le dans ça. Nous savons ça. Mais ça ne pas empêcher que faites-nous vacciner nous. Moi, en tant que président du département, c'est le rôle. C'est en rôle moi de prendre responsabilité, de créer d'autres conditions pour faire en sorte que le vaccin-là, nous peut prendre plus facilement. Mais faites-nous arrêter de dire que c'est bité à d'autres mondes, c'est bité qui sont de l'autre côté. En tout pays, il y a donc, je dis, jour, on nous prend une responsabilité en nous. Parce que Covid-là, là, il a tué. Mais il peut même commencer à tuer. Parce que ça, c'est le médecin qui a dit, c'est qu'à partir des semaines prochaines, dans des semaines, c'est que Pimoun qui est comme mort. Et on pas envie de, ça, que ça, en a dit, pas, pas envie de dire que demain, il va se battre et ça. En plus, peut-être tromper moins. Mais si nous prenons responsabilité en nous, nous tous, nous qui peut combattre, essayer de combattre contre virus là ça contre covid